La santé durable, c'est quoi exactement Eh bien, si on se réfère à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, la santé est un parfait état de bien-être mental, physique, euh, on va dire euh, social, mais aussi, et c'est là que la dimension durable euh, survient, qui se maintient de le temps grâce à une accessibilité aux moyens de se soigner, le plus naturel possible, et un environnement favorable. Quand on dit environnement favorable, ça veut dire tout, au niveau environnement naturel, environnement économique, environnement social, environnement politique, vous voyez, c'est vraiment complexe. Donc l'environnement, ce n'est pas que les petits oiseaux et les arbres. Hein. C'est tout ce qui nous entoure et qui est une source de stress. Euh, tout ce qui arrive, voyez ce qui arrive en ce moment, les guerres, euh, tremblements de terre, les inondations, les, ben, les catastrophes euh, climatiques, le, le réchauffement climatique, tout cela s'additionne et provoque une pression qui entraîne un stress généralisé au niveau des populations et lorsqu'on est stressé nous avons une chute des défenses immunitaires notre corps vieillit plus vite notre corps résiste moins aux infections notre corps résiste moins au harcèlement que l'on a partout, que ce soit même au niveau des publicités, on est harcelé de publicités. On est harcelé souvent dans le travail parce qu'il y a la notion de rendement, la notion de, donc de rentabilité, et la notion de concurrence euh, au sein même d'une entreprise. Donc, vous voyez, toutes ces pressions accumulées font que il est difficile de résister euh, sans avoir recours à des procédés artificiels comme les médicaments et bien pourtant il existe des solutions et ces solutions et bien elles sont naturelles et ces solutions naturelles et bien elles rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle les techniques de la santé durable donc de la santé de la santé naturelle et également de la médecine mais de la médecine et qui traite vraiment les problèmes à la racine. La médecine allopathique qui, traite, qui consiste à traiter les symptômes peut s'avérer dangereuse dans la mesure où elle masque des symptômes qui étaient un révélateur d'un mal interne qui exprimait une souffrance du corps qui était éteinte, qui est effacée par ces médications symptomatiques et qui malheureusement dans certains cas font différer le traitement de la cause et lorsqu'on traite la cause, le mal a évolué, euh, comme par exemple, j'en parle dans l'arthrose, dans, euh, dans euh, toutes mes autres vidéos, si on prend des antidouleurs pour l'arthrose, eh bien, l'arthrose va continuer à évoluer. Ce qu'il faut, c'est traiter les causes de l'arthrose. Et comme je vous l'ai développé dans maintes et maintes vidéos et dans toutes mes formations, l'arthrose a une composante majoritaire, mécanique. Donc, elle est secondaire à des traumatismes, des micro-traumatismes ou des gros traumatismes, des, des accidents, des chutes, des chocs, des fractures, des luxations. Et le, la plupart du temps, tout ça est soigné, mais si on laisse une articulation dans une mauvaise position, tout le corps va se déformer et compresser. Voilà. Donc, vous voyez, la santé durable, c'est traiter toutes les causes dans tous les secteurs et c'est la raison pour laquelle vous voyez j'ai fait ce schéma qui explique les douze clés de la santé durable donc ces clés et eh bien ce sont des clés pour traiter chaque problème mais il faut pas utiliser une clé il faut utiliser un tout de clé en même temps parce que notre santé c'est un coffre-fort à plusieurs serrures et il faut ouvrir toutes les serrures à la fois pour que la santé soit à son maximum. Voilà, petite explication simple, peut-être certains diront simpliste. Moi j'aime la simplicité. L'important c'est pas le laïus, c'est de faire comprendre qu'il y a des choses à faire pour améliorer la situation à notre niveau, au niveau de la planète. Les deux marchent ensemble. Il ne s'agit pas de se prendre la tête et d'être dogmatique, d'être excessif, d'être radical, mais il faut non pas révolutionner les choses, mais les faire évoluer favorablement avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si on continue comme ça, eh bien, euh, la prochaine extinction sera peut-être l'extinction de l'espèce humaine. J'espère que non, mais tout ça dépend de nous et des générations qui vont nous suivre. Voilà, c'est tout. C'était simplement euh, parce qu'on m'a demandé de faire une petite euh, vidéo sur la santé durable. Alors, c'est fait, il y en aura d'autres. C'est vraiment... Euh, disons un premier pas euh, je vous dis à très bientôt si ça vous a intéressé, ben, mettez j'aime euh, si vous n'êtes pas abonné ben, abonnez-vous et puis euh, allez voir mes autres vidéos j'ai peu plus de 250 vidéos sur internet qui traitent de tous les sujets enfin pas de tous les sujets d'un grand nombre de sujets qui sont susceptibles de vous intéresser si vous avez des sujets sur un fer ben, vous me les faites dans les commentaires euh, je vous en remercie par avance et en attendant, eh bien, prenez soin de vous.